Le 5 octobre, on se retrouve toutes et tous ensemble dans la rue, dans la grève pour faire converger toutes nos luttes et pour enfin avoir des revendications qui concernent tout le monde, la jeunesse, les précaires, les salariés, du public comme du privé et les retraités. Tous et tout ensemble le 5 octobre. Bon alors le 5 octobre, n'oubliez hein, pas, tous dans la rue, mais n'oubliez pas aussi que le premier est les retraités qui descendent dans la rue. Alors venez avec nous. Hein. Le 5 octobre, en grève et en manif partout. Toutes et tous nous devons défendre un service public de qualité au plus près des besoins des usagers. Tous et toutes nous devons défendre un SMIC à 1 700 euros pour tous. En grève, en manif, le 5 octobre Le 5 octobre, tous en grève, tout en grève, même dans les associations, pour un vrai salaire et des conditions de travail dignes. C'est 5 octobre, en grève et en manif. Le 5 octobre, on se mobilise, en grève, on participe aux assemblées générales, on participe aux mobilisations dans la rue, dans le cadre des cortèges, de, des travailleurs en grève. Tous et toutes, en grève le 5 octobre. Le 5 octobre, tous en grève et en manif pour reprendre la rue. Le 5 octobre, je serai en grève, comme vous j'espère, contre la casse de l'éducation nationale organisée par le ministre Blanquer et contre la casse des services publics en règle générale.